Aujourd'hui, on va parler Logitech MX Master 3. Salut c'est Manu de LangueDeGeek.fr la chaîne qui t'aide à payer la tech moins cher pour te lancer en vidéo. Une fois n'est pas coutume on va parler d'un petit périphérique alors qui vaut son petit pesant d'or hein, parce que là on est quand même dans le très haut de gamme de la souris. Cette vidéo n'est absolument pas sponsorisée, on me l'a offert à mon anniversaire vous voyez il y a deux mois et c'est la première fois euh, que j'ai eu une panne de batterie donc elle s'est fait remarquer aujourd'hui et ben, elle passe en vidéo la petite coquine. 7 boutons, double molette hein, comme ça cette molette dans le creux hein, qui va avoir des application directement professionnelle ça va reconnaître l'application que vous êtes en train d'utiliser. Si vous utilisez Photoshop ça va grossir ou réduire la taille du pinceau. Si vous êtes en train de naviguer sur internet ça va pouvoir changer d'onglet directement sur le côté. Si vous êtes sur Adobe Premiere vous allez pouvoir faire colisser de gauche à droite votre timeline. Vous avez aussi des fonctions dans Word et dans Excel donc voilà ça peut reconnaître directement votre application et ça c'est plutôt cool. Le design et la finition est absolument magnifique. Moi, ça doit être ma septième souris Logitech, je pense, de ma vie. Là, on n'est pas sur la finition de l'époque hein, où il y avait un peu le, le dentier de papy euh, intégré en haut de la souris. Là, il n'y a rien à dire. On est euh, sur, euh, voilà, une, une finition absolument impeccable, une prise en main qui peut-être ne plaira pas aux toutes petites mains. Il faut quand même euh, une, une grosse main. On n'est pas sur une petite souris. On est quand même sur vraiment euh, du, du gros monstre. On est sur de la conétique en type C euh, directement donc encore une fois hein, comme je vous disais tout à l'heure vous n'allez pas la charger souvent je crois qu'ils disent si tu la charges une ou euh, trois minutes je crois euh, avec trois heures d'utilisation donc euh, si ta partie de jeu vidéo elle commence dans moins d'une minute bah, tu vas pouvoir charger en tout cas si elle dure pas plus euh, de trois heures dédicace à ceux qui faisaient des raids de WoW qui en font toujours d'ailleurs de 8 heures absolument toute la nuit où effectivement ça pourrait ne pas suffire bah, écoutez vous tirez un câble USB type C hein, pour pour charger un petit peu plus longtemps. Elle est compatible si vous avez un bureau en verre. Je l'ai testé moi sur ma tour qui est en verre. Je vous assure que ça glisse dessus et que le capteur bouge. Elle est avec la connectique Unify, donc les petits dongles de Logitech. Si vous avez un clavier de la même catégorie, même s'il y a quelques années, et eh bien avec un seul émetteur, vous pourrez brancher tous vos appareils Logitech, vous avez un bouton en dessous 1, 2, 3 parce qu'elle peut se connecter à trois appareils en même temps. On peut installer un logiciel qui s'appelle Flow pour directement faire du copier-coller entre deux ordinateurs différents. Et a priori dans ce que j'ai vu passer même si c'est un Mac et un PC et bien vous pouvez copier-coller directement de l'un à l'autre en passant par le logiciel Flow. Donc la force de cette souris, c'est bien évidemment ses molettes. Donc cette molette, bah, d'ailleurs, elle a lancé un truc derrière. Vous voyez, <rire> elle, a, elle a scrollé elle a scrollé Twitter. Euh, cette molette qui coulisse et qui est maintenant auto -débrayable. Donc avant, on appuyait sur le bouton en dessous pour passer euh, d'un mode cranté, bon là vous entendrez pas le bruit, à un mode complètement euh, en roue libre que moi j'apprécie particulièrement. C'est pas que j'apprécie, c'est qu'en fait je peux plus m'en passer. En fait, je vais pas voir les autres marques de souris parce qu'elles n'ont pas euh, ce mode de roue qui défile comme ça quasiment à l'infini. C'est une autre manière de surfer sur internet en fait c'est si vous savez si vous voulez aller en bas de la page vous allez mettre un énorme coup de molette et en fait votre doigt va aller arrêter comme ça le mouvement donc c'est un petit coup à prendre mais une fois qu'on y est habitué croyez moi on peut plus s'en passer et puis la réelle nouveauté donc il y avait une autre souris je crois que la, la MX master 2 avait comme ça cette molette latérale mais elle était assez mal intégrée en fait alors que là il y a eu un vrai travail de positionnement pour ne pas masquer le bouton précédent et suivant qui servent au surf internet donc on a vraiment cette intégration Directement pour le pouce qui est vraiment euh, super bien placé, euh, ça s'utilise absolument tout de suite. Moi sur Adobe Premiere pour faire scroller euh, la timeline, donc la barre de montage de gauche à droite quand on fait du montage vidéo, c'est vraiment super agréable. Et vous le savez en montage vidéo, et eh bien chaque petit gain de temps mis bout à bout fait gagner énormément de temps. Quand on a des gros projets ou qu'on est un petit peu en retard au niveau des clients, au niveau du montage vidéo, et eh bien euh, même une petite molette comme ça reste appréciable. À ce propos, si tu lances ou comptes lancer ta chaîne YouTube, tu trouveras un lien en description avec toutes mes vidéos exclusives. T'accompagnons dans la démarche avec toutes mes meilleures astuces du tournage au montage. Donc, une autonomie de dingue, double molette, reconnaissance des applications, trois appareils, se recharge super vite en USB type C. Vous avez même un bouton comme ça dans le creux qui vous fait du exploser, là, regardez derrière moi, là, ça doit, ça doit rendre assez bien. Vous allez même carrément pouvoir piloter vos bureaux virtuels en appuyant sur ce bouton et en allant vers la gauche ou vers la droite, ça va directement piloter vos bureaux. On le sait tous que votre bureau 1, euh, il vous sert à bosser et que le bureau 2 et 3, bah, vous mettez euh, les vidéos de chatons et puis de vous youtubeurs favoris. Donc évidemment, l'addition est salée. Je te mets le lien en description si tu veux la tenter mais sache que ça va facilement s'approcher d'une centaine d'euros pour cette souris. Alors peut-être que euh, en utilisant euh, ma technique pour payer moins cher sur Amazon, tu vas aller la sniper euh, un petit peu ailleurs en Europe pour la payer un petit peu euh, moins cher mais crois-moi, c'est un appareil qu'on va gagner facilement pendant des années. Si cette vidéo t'a plu ou si tu penses qu'elle peut plaire à quelqu'un n'hésite pas à la partager, à la liker et à venir me dire en commentaire c'est quoi ta souris préférée. Abonne-toi à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Ciao